Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Je vous propose de nouveaux exercices simples à réaliser qui ne nécessitent ni grande souplesse, ni grande force. Vous avez juste besoin d'une chaise et de quelques minutes devant vous. Je vous propose de commencer par la tête. Installez-vous confortablement dans votre chaise sans laisser le dos descendre jusqu'au dossier. Et c'est parti avec ici la tête. S'étirer sur le côté, à droite, à gauche, essayer de conserver les épaules immobiles et basses. Enchaînons avec un étirement sur le côté, oreille, épaules, sans engager la montée des épaules. Et puis devant, en haut. Respirez lentement. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. Ne cherchez pas à laisser la tête tomber derrière, mais étirez-la, vers le haut. Et on finit avec trois grands cercles dans un sens. Puis trois autres. chez nous avec les épaules. Alternez droite et gauche. Essayez de la monter jusqu'à l'oreille. Les deux ensemble. Descend lentement. Monte. Allongez la colonne vertébrale. Étirez la nuque. Étirez la taille. Et on finit par dessert, vous pouvez laisser les bras descendre de chaque côté de la chaise. On peut partir sur six tours dans un sens. Et six tours dans l'autre. Je vous propose d'enchaîner avec les bras. Vous allez commencer par faire 10 cercles dans un sens, en essayant de garder les seaux bien basses, étirer la taille, allonger la nuque. Et puis 10 autres cercles dans l'autre sens, et cette fois-ci en plaçant les mains flex pour étirer les muscles des bras. 7, 8, 9, 10. On peut. Partir sur une fermeture des bras, 10 cercles dans un sens et réouvrir ma flex avec 10 cercles dans l'autre. Encore une fois, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les bras dans le plan horizontal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâcher partir ici avec un étirement sur le côté, et un, je reviens, je laisse glisser la main. On prolonge de l'autre côté, inspire, expire dans l'ouverture, inspirez, On enchaîne avec un petit renforcement musculaire, pectoraux, biceps, haut du dos. Avec ici la fermeture des coudes, venez les coller vraiment l'un contre l'autre, les avant-bras de même, et ouvrez en essayant de respecter un plan horizontal au niveau des bras. C'est parti, on essaie de faire 10 avec une expiration lors de la fermeture des bras. Essayez de ne pas laisser tomber les coudes. Essayez de les maintenir assez haut. Ouvrez bien et fermez sur l'expire. Plaquez les avant-bras. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les épaules, neuf, serrez bien les coudes et le dixième et réouvrez, lâchez, bien, un petit exercice à suivre, je vais légèrement de profil ici avec la montée des coudes collés l'un contre l'autre devant. Puis ouverture sur le côté avec projection de la tête vers le plafond, visage plafond, ventre rentré, et j'étire ici les bras sur le côté, bras très long, très étiré, main flex, et je relâche, et puis je remonte, en ouvrant la cage thoracique, j'inspire, puis j'expire, en essayant de descendre, dos plat, en ouvrant les bras, puis en laissant ici la tête descendre, les mains vers le parquet. Gardez bien les fesses collées dans le sol. Et je redéroule ma colonne vertébrale. Et je recommence comme ceci. C'est parti. Les deux coudes collées devant vous. Ouverture des coudes sur le côté. Projection du visage. Et repoussez les deux mains de part et d'autre. Descendez vos épaules. Grandissez-vous. Et repartez. Main flex. Engagez. Ouverture thoracique. Projection des côtes. Et on descend lentement sur l'expiration. La tête en prolongement du dos. Poursuivez avec côte qui se dépose sur les cuisses. Les doigts tournés les uns vers les autres. Puis je relâche. J'abandonne les épaules. Et je me replace. Encore une fois. Ici, pardon, ici devant vous. Les coudes serrés, ouverture, projette. Descendez pour repartir par les doigts. Engagez l'étirement du haut du dos. Les doigts tournés les uns vers les autres et ouverture des bras. Bascule du dos vers l'avant, allongez bien le dos. Puis abandonnez les bras, les mains tournées l'une vers l'autre. Projetez la tête, le soumet de la tête vers le sol, puis déroule. Allez, une dernière fois, coude contre coude devant, ouverture. Bien, je vous propose d'enchaîner avec un petit travail de jambes. Vous pouvez commencer par ici déposer les mains de part et d'autre de l'assise de votre chaise et tenter ici de sortir les pieds du sol en alternant droite-gauche et en essayant de ne pas du tout bouger le dos. Respirez lentement. Ne montez pas trop haut. Allez, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10. On poursuit avec les jambes. Je vous propose de vous lever, de vous positionner comme ceci à côté de votre chaise. Alors avec ici le dossier. Est-ce que vous voyez là Je pense que oui. Avec le dossier qui vous permet de vous appuyer, vous déposez le genou de la jambe qui se situe du côté du dossier et vous allez prendre appui sur ce genou pour monter l'autre un petit peu haut avec une hauteur maximale euh, de, du plan horizontal pour cette cuisse. Et puis, vous allez chercher à redescendre derrière, pas trop loin, mais en cherchant à poser le talon dans le sol. On peut le faire dix fois comme ceci. Et puis, vous pouvez complexifier en essayant d'aller projeter un bras en opposition. Ici lorsque vous étirez la jambe derrière. Ça vous permet d'étirer toute la chaîne postérieure de la jambe et d'étirer en même temps le dos. Si vous souhaitez complexifier encore ce mouvement, vous pouvez ouvrir le buste. Une fois bien la même chose de l'autre côté juste ici vous positionnez votre genou sur le bord de l'assise on commence avec la montée du genou la projection ici du talon vers le sol la jambe tendue Serrez bien le ventre, allongez la colonne avec le bras en opposition. Et si vous le souhaitez, ouverture du buste. avec quelques étirements sur le côté, particulièrement ici les obliques et puis les abiteurs. Vous pouvez vous décaler légèrement sur votre chaise, ouvrir la jambe sur le côté en essayant d'avoir le pied à plat et le genou en face. Vous allez commencer par étirer aussi sur le côté et puis placer en flex, en appui par le talon avec une main bien flexe et puis vous enchaînez avec un étirement en opposition. Et on reprend. Ceux qui peuvent déposer le coude sur l'assise de la chaise, vous pouvez essayer de le descendre plus étirement. La même chose de l'autre côté. Décalez-vous sur le coin opposé, sortez votre jambe et on est parti avec un grand étirement, une grande diagonale à trouver, de la cheville jusqu'au poignet, puis passez en pied et main flex et changez. Cette petite séquence touche à sa fin. Je vous propose juste de finir ensemble par une grande inspiration avec les mains qui viennent se joindre. Et redescend. Une dernière fois. Inspirez. Expire. Merci pour votre fidélité, à très vite, au revoir.